Bonjour, dans cette courte animation, nous allons vous présenter comment sécuriser votre système d'exploitation. Nous commencerons par la définition d'un système d'exploitation, son rôle et surtout son importance. Le système d'exploitation est un programme qui permet à votre appareil technologique, ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, de fonctionner. Il gère l'ensemble des applications et des programmes. Sans lui, il sera impossible de faire quoi que ce soit. Vu son rôle fondamental, il est essentiel de sécuriser et de protéger votre système d'exploitation. Nous allons maintenant vous présenter quelques étapes qui vous permettent de sécuriser ce dernier. Dans un premier temps, il est fondamental de protéger votre système d'exploitation à l'aide d'une méthode de protection forte. Il peut s'agir d'un mot de passe ou encore d'un schéma qui protégera l'accès à votre système. Il faut également s'assurer que la version de votre système d'exploitation n'est pas périmée et qu'elle est toujours supportée. Par exemple, certains systèmes d'exploitation comme Windows XP ne sont plus supportés depuis plusieurs années. Le système d'exploitation Windows 7 ne sera plus supporté à partir de janvier 2020. Une façon fondamentale pour protéger votre système d'exploitation, c'est de vous assurer que vous installez ou que vous avez un logiciel antivirus fonctionnel et à jour. Ce logiciel est très important pour la protection de votre appareil technologique, que ce soit un ordinateur, un téléphone intelligent ou encore une tablette. Vous pouvez également ajouter des logiciels supplémentaires ou vous assurer que ces logiciels sont bien présents sur votre ordinateur comme par exemple un logiciel pare-feu ou encore des logiciels qui vont combattre les magiciels ou ce qu'on appelle habituellement les malware. Finalement, pour protéger l'intégrité de votre système d'exploitation, nous vous recommandons de faire régulièrement des sauvegardes de vos données et même de faire une sauvegarde image de votre appareil technologique. Une sauvegarde image est comme une photographie de votre appareil et elle permet de sauvegarder l'ensemble de vos données de vos logiciels et de vos paramètres. Cette animation a été produite par le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, le CDEACF. Pour plus d'informations, nous vous invitons à aller visiter notre site web à cdeacf.ca. Merci.